Et bien, ben Déjà, merci à tous d'être euh, venus aujourd'hui. Euh, vous utilisez certainement le web depuis quelques années maintenant. Et déjà, vous avez pu constater euh, des évolutions, euh, des améliorations ou des choses qui ont, qui ont disparu. Et bien, euh, aujourd'hui, euh, Romain Caire va nous parler euh, de l'évolution du web et de ses conséquences. Bien bonjour tout le monde. Euh, donc aujourd'hui euh, ah, sans doute. Voilà. Euh, je suis venu vous parler d'un point de vue sur le web d'aujourd'hui, mon point de vue, et essayer de, de partager avec vous les pistes de réflexion qui m'animent euh, sur ce sujet-là. Euh, et notamment en se posant la question des différents acteurs qui participent au web, euh, globalement à ceux qui le fabriquent, on pourrait dire les développeurs de manière générale, et puis ceux qui l'utilisent, et euh, ce que ces évolutions ont euh, comme implication, et notamment euh, sur la question du logiciel libre. Alors, pour vous dire un petit peu d'où je parle, euh, donc moi, j'ai commencé l'informatique, euh, j'ai découvert l'informatique euh, à la fin des années 80, début des années 90, à l'époque avec un Amstrad CPC 6128, où j'ai joué un petit peu à faire du développement avec Basic. Euh, puis j'ai fait des études en informatique. Euh, j'ai commencé euh, à rentrer dans le monde professionnel en tant qu'ingénieur système et réseau. Pendant quelques années, puis je me suis euh, redirigé vers le monde de l'enseignement et de la recherche. J'ai fait euh, quelques années euh, à l'université, et puis euh, depuis euh, un peu plus d'une dizaine d'années, je fais de la formation, euh, et notamment depuis deux ans, je forme des, euh, des développeurs web et donc, je m'intéresse évidemment à toutes les questions autour du web. Euh, moi, je m'intéresse à plein de choses en informatique, euh, à toutes les questions autour du développement, euh, avec plusieurs langages que je connais plutôt correctement, comme PHP, C, C++, Java. Et puis d'autres que je connais un petit peu moins bien, JavaScript, Python, Rust, qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Je, je m'intéresse aussi beaucoup aux questions de réseau. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce truc qu'on appelle l'Internet et comment ça marche Et puis, euh, bah, sans doute, la combinaison des deux m'amène à me poser aussi beaucoup de questions autour de la cybersécurité. Euh, J'ai fait pas mal d'administration système, notamment autour des, des systèmes GNU de Linux. Et puis, euh, je, derrière tout ça, il y a souvent la question du logiciel libre et, et sa philosophie que, que je trouve très intéressante. Euh, donc déjà, bah, peut-être parler un petit peu de, de ce que c'est que le web, en tout cas tel que moi je le vois. Euh, donc, euh, au début, en fait, on va dire, le web, c'est un système de publication ou de consultation, selon le, le côté duquel on se trouve, de ressources. Euh, ces ressources étant hébergées sur un serveur web et étant consultées depuis un client web, qui est en général un navigateur. Et ces ressources peuvent être de nature très diverse. Euh, par exemple, voilà, des feuilles de style, je sais pas, des images, des vidéos, des polices de caractères, des scripts, etc., etc., ces ressources sont identifiées par une URI ou plus précisément par une URL et sont accessibles via le protocole HTTP. Et parmi ces ressources, eh il y a une ressource un petit peu particulière qui sont les documents au format HTML, qui sont, on pourrait dire, les, les, les principales ressources qu'on va échanger sur le web. Et un document HTML, sa particularité, c'est qu'en général, il est directement interprété par le navigateur. Moi, je ne vois pas euh, le HTML, mais je vois le résultat de ce que le navigateur euh, veut m'afficher à partir de ce HTML. Et un point clé de ces documents HTML, c'est que ce sont des documents qui contiennent ce qu'on appelait des hyperliens, et qu'aujourd'hui, on appelle plus couramment des liens, euh, vers d'autres ressources. Certains de ces liens euh, étant en accès manuel, donc les liens vers lesquels je clique, et puis certains de ces liens étant en accès automatique, par exemple, les autres ressources dont j'ai besoin pour afficher la page, je ne sais pas aller les feuilles de style, les scripts, les polices. Et donc, historiquement, euh, eh bien, le web, euh, c'était euh, quelque chose qui était fait par, euh, par des, des, des webmestres, comme on appelait ça à l'époque, euh, et dont, euh, bah, globalement, le, le boulot consistait à euh, s'occuper à la fois de la rédaction et de la conception d'un ensemble de documents, donc de pages qu'on regroupe en, euh, en site, et puis de les publier sur un serveur. Euh, ces serveurs, euh, on pourrait dire qu'ils sont euh, administrés par ce qu'on pourrait appeler de manière assez large des hébergeurs, dont ont le boulot est la mise en place et la maintenance de serveurs web. Et puis, des utilisateurs du web, donc euh, des, des, des gens qui surfent sur le web, euh, avec qui probablement, en tout cas à l'époque, avaient cette, cette vision de consultation de contenu supposé inerte. Alors, ce qui n'était déjà pas forcément tout à fait le cas à l'époque, euh, éventuellement de téléchargement de fichiers. Bien. Mais le web, donc ça a très très bien marché. Hein, C'est probablement une des, un des succès les plus, euh, les plus flagrants euh, de l'informatique. Et ça a entraîné euh, bah, une explosion de, de techno autour du web. Euh, donc on a vu apparaître. Euh, les CGI, et puis euh, plus tard, tous les, euh, les développements, les langages de développement côté serveur, donc on pourrait dire, je sais pas, le développement back-end aujourd'hui, euh, qui permettent donc de basculer de pages web euh, statiques vers euh, des pages web générées à la volée. On a vu aussi de très grosses améliorations autour des feuilles de style, donc de CSS, et puis euh, l'apparition de langages de développement euh, côté client, notamment bah, le JavaScript, hein, qui euh, le principal là-dedans et donc de développement euh, côté fontaine. Bon, je ne rentre pas dans le détail de, de toutes les technos, mais il y en a plein, je, je suppose que vous les connaissez aussi bien que moi. Euh, et ce développement technologique en fait a finalement amené une, une diversification des usages et on s'est mis euh, à faire des sites et des pages dynamiques. Euh, et notamment bah, tout, ce qui, euh, tout ce qui se passe autour des, euh, des systèmes de gestion de contenu, euh, donc, euh, avec, euh, qui entraîne une, finalement une séparation du rôle de développeur, euh, dont le boulot est de mettre en place le système de gestion de contenu, du boulot de rédacteur de contenu, celui qui s'occupe de... Voilà, celui qui a des choses à dire finalement. Et puis même, euh, finalement, ça, tout ça, ça nous permet de basculer vers, euh, vers ce qu'on pourrait appeler des applications web. Donc, finalement, le web, mais non plus comme système de partage de documents, mais comme support d'applications quelconque. Et donc, aujourd'hui, on a des tas et des tas d'applications sur le web, certaines liées fortement au web, comme les moteurs de recherche, et puis même plein d'autres qui vont, qui vont traiter sur d'autres sujets. Et tout ça, bah, ça entraîne la, la, finalement la, la complexification, euh, et donc l'apparition de nouveaux métiers autour du web, puisque. Euh, dans certains cas, et bien faire un site web, ce n'est plus juste écrire des pages web. Et donc, peut-être on va avoir besoin de designer web pour s'occuper de tout ce qui est mise en page, on va avoir besoin intégrateur pour mettre tout ça dans les langages qui conviennent, de rédacteurs web pour s'occuper du contenu, de développeurs web, et même dans bien des cas, des développeurs front-end et de développeurs back-end qui se spécialisent, des choses autour du référencement, etc., etc. Et donc, si maintenant, on, on se pose la question du web en tant que plateforme d'application, eh ben, on peut faire le, le lien avec ce qui existait, ce qui existe d'ailleurs toujours en termes de développement d'applications. Alors, moi, je vais parler d'application, on pourrait dire programme au sens large, hein, c'est un, un peu des mots qui peuvent, peuvent vouloir dire plein de choses, mais euh, avec cette idée, c'est que voilà, une application, un programme, c'est euh, un système qui va me permettre d'automatiser des tâches. Et donc, quelque part, bah, c'est un peu le cœur de la discipline informatique, hein, de se dire, on va utiliser un ordinateur pour faire des trucs à notre place. Et on va se mettre dans cette idée que, voilà, une personne ou un groupe, une entreprise, euh, veut proposer ou vendre une application à des utilisateurs, et peut-être de temps en temps, essayer de garder en tête cette idée que euh, mes utilisateurs peuvent éventuellement être le grand public, ou euh, des membres d'une structure organisée, je ne sais pas, les salariés d'une entreprise ou quelque chose comme ça. Et donc, classiquement, euh, quand je développe une application, eh bien, il faut que je me pose la question de la plateforme cible, c'est-à-dire quelle, quelle est la machine que les utilisateurs vont utiliser, quelle est son architecture matérielle, quel système d'exploitation se promène dessus, euh, éventuellement, est-ce que je développe plutôt pour un environnement d'exécution, euh, voilà toutes les, les machines virtuelles un petit peu à, à la façon de la machine virtuelle Java et puis euh, ayant ça en tête, eh bien, euh, le processus alors très très simplifié hein, qui va amener au développement d'applications peut consister bah, à écrire du code en tenant compte de toutes ses spécificités, donc avec euh, peut-être les bibliothèques qui seront disponibles pour cette plateforme, euh, les outils qui sont pertinents pour cette plateforme. Et une fois mon code prêt, probablement le, le construire, euh, d'ailleurs bien souvent le, le, le compiler c'est-à-dire passer de mon code source et produire un exécutable qui sera donc spécifique à, à, mon, à ma plateforme cible Et puis souvent l'empacter, c'est-à-dire euh, le mettre dans quelque chose de qui permet d'embarquer de, euh, bah, toutes les ressources supplémentaires nécessaires à mon programme, et puis peut-être un programme d'installation qui va simplifier euh, le déploiement. Déployer. Euh, sur la machine de l'utilisateur, et puis ensuite euh, le programme tourne, et donc on passe euh, en phase de maintenance et donc d'utilisation du point de vue de l'utilisateur, avec potentiellement euh, des corrections, des évolutions qui vont nous amener à faire des cycles là-dedans et donc reprendre le code, etc. Euh, donc ça ça, ça, ça, ça, ça amène plein, plein, plein de, de, de difficultés et de, de problèmes que les développeurs vont avoir à gérer. Euh, peut-être pour zoomer sur quelques-uns, alors du point de vue du développement, il bah, y a peut-être cet enjeu d'avoir euh, potentiellement plusieurs plateformes cibles. Et qui dit plusieurs plateformes cibles euh, dit peut-être la nécessité de devoir développer plusieurs codes ou des codes avec des parties spécifiques, euh, voire d'utiliser différents outils, euh, différents langages, différentes bibliothèques. Euh, évidemment, ça va nécessiter donc plus de tests, puisque c'est pas parce que ça marche très bien sur une plateforme que ça va marcher aussi bien sur toutes les plateformes. Et puis plus d'inconnus, parce que bah, nos développeurs, ils vont pas forcément pouvoir maîtriser euh, l'ensemble des plateformes et connaître toutes leurs spécificités, donc euh, potentiellement plus de bugs. Euh, de la même façon, une fois que mon application est en production, eh bien, le, les, les diagnostics sur ces applications vont potentiellement être plus difficiles parce que, ben parce que cette machine sur laquelle tourne mon application, ce n'est pas chez moi. Euh, c'est une machine sur laquelle je n'ai même potentiellement pas la main. D'ailleurs, si c'est la machine d'un utilisateur de type grand public, eh bien, je ne suis pas administrateur de cette machine, je ne sais pas ce qu'il y a dessus, je ne sais pas ce qui tourne autour. Bref, il y a tout un tas d'éléments autour qui peuvent avoir des impacts sur mon application. Et puis potentiellement, j'ai pas ou peu d'informations sur euh, qu'est-ce qui s'est passé avant et qui amène à ce qu'il y ait des problèmes. Et comme il va falloir envisager de, de corriger ces problèmes, eh bien probablement qu'il va falloir que je mette en place un système de mise à jour pour que euh, les corrections qu'on va faire sur l'application soient euh, déployées sur l'environnement de l'utilisateur. Et j'ai potentiellement une gestion dé délicate des dépendances. Est-ce que euh, les bibliothèques que j'utilise sont des bibliothèques qui sont déjà sur la plateforme cible, mais peut-être elles ne le sont pas sur toutes. Dans ce cas-là, il faut que j'en installe, il faut que je les détecte. Ou alors, est-ce que j'embarque tout dans mon application Enfin bref, plusieurs stratégies, mais avec une gestion des dépendances pas toujours très simple. Je vais aussi avoir un certain nombre de difficultés qui sont liées au déploiement de mon application. Et notamment à ce problème d'installer euh, l'application sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Euh, et même sur les potentiels nombreux ordinateurs de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il va falloir le déployer sur beaucoup de, de machines, certaines de ces machines étant potentiellement distantes. Euh, et cette opération bah, est à faire euh, avant que les utilisateurs utilisent l'application, et d'ailleurs dans, dans un environnement d'entreprise, probablement en dehors, des heures dans lesquelles les utilisateurs vont euh, en avoir besoin. Et cette opération bah, est à renouveler euh, chaque fois que le matériel change, à chaque mise à jour. Euh, et donc, ça peut être soit à la charge de, bah, de, de personnes qui sont dédiées à cette opération, soit euh, on peut décider que ce sont les utilisateurs qui vont s'en occuper tout seuls. Ce qui va par exemple être le cas des applications grand public. Mais du coup, ça va probablement nécessiter plus de développement, puisque bah, je ne peux probablement pas me permettre de nécessiter de demander à l'utilisateur de lire une documentation de plusieurs dizaines de pages et de mettre en place, je ne sais pas, une base de données. Bref, il faut que ce soit packagé et facile à faire. Donc, bah, c'est des, dé des développements à faire pour que ça se fasse correctement. Et puis maintenant, si on se place un petit peu du point de vue de l'utilisateur... Eh bien, on peut considérer que ces logiciels qu'on va récupérer, bah, c'est en quelque sorte des, des boîtes noires. Ce sont des boîtes noires euh, qui m'amènent euh, bah, des promesses euh, en me disant que je vais pouvoir obtenir un service, euh, je vais peut-être pouvoir euh, faire ou mieux faire mon travail, peut-être je vais euh, devoir l'utiliser pour satisfaire à des obligations. Mais en même temps, eh il euh, y a potentiellement plein de questions qui se posent autour. Ce logiciel, euh, qu'est-ce qu'elle fait D'autant qu'il y a ce que je vais pouvoir constater, et puis il y a peut-être ce que je vais avoir plus de mal, parce que c'est ce qui se passe euh, en arrière-boutique. Euh, comment est-ce qu'elle le fait euh, Peut-être avec euh, qui mon application communique Qu'est-ce qu'elle communique Bref, tout un tas de questions euh, qu'on peut considérer comme légitimes, et, euh, et dans ce cas-là, eh bien... Euh, une façon, en tout cas euh, classique, de euh, traiter cette question était de, de se poser la question d'avoir des logiciels libres. Alors, pour définir un petit peu ce que c'est qu'un logiciel libre, ben je suis allé voir un petit peu ce que nous en racontait la Free Software Foundation, et puis ben, voilà un petit peu euh, ce que j'ai synthétisé à partir de ce truc-là. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée du logiciel libre, ça va être de respecter la liberté des utilisateurs et que euh, cette liberté des utilisateurs, on va la voir euh, selon quatre libertés fondamentales. La première étant que euh, les utilisateurs doivent être libres d'exécuter l'application euh, où ils veulent, quand ils veulent et pour faire ce qu'ils veulent. Deuxième élément, euh, les utilisateurs doivent être en mesure de pouvoir étudier ce que fait l'application et potentiellement pouvoir modifier pour l'adapter à euh, leurs besoins particuliers à eux. Euh, D'ailleurs, ils doivent aussi avoir le droit de pouvoir euh, redistribuer cette application pour pouvoir la partager avec les gens avec qui ils souhaitent le faire, et même, euh, ils doivent aussi avoir le droit de partager les modifications qu'ils ont faites. Une autre façon de voir euh, ces questions, c'est peut-être d'envisager de, ça sous la forme d'une... Euh, finalement, c'est une question de pouvoir, c'est qui contrôle le logiciel Qui décide ce que le logiciel fait, ce qu'il ne fait pas et d'ailleurs, en pratique, euh, ça, euh, ça va impliquer euh, au moins deux trucs, ça va impliquer déjà que euh, le code source doit être disponible. Le code source doit être disponible parce que c'est la seule façon de permettre en pratique l'étude et la modification. Alors, ici, effectivement, avec une, une très grande euh, supposition, c'est que euh, bah, potentiellement, tout le monde pourrait euh, étudier du code et modifier du code, bon, ce qui n'est probablement pas vrai en pratique, mais admettons, euh, et puis euh, bah, tout le monde devrait pouvoir euh, compiler le code justement pour s'assurer que le code qu'il qu exécute chez lui, c'est bien le code qui correspond au code source qu'il a étudié. Donc vérifier euh, le code exécuté. Donc, un, ça veut dire la disponibilité du code source, et deux, ça veut aussi dire euh, une question de licence, c'est-à-dire une question euh, des droits, de ce que l'utilisateur a le droit de faire avec le logiciel, et donc d'avoir une licence compatible, c'est-à-dire une licence qui autorise l'utilisateur à faire tout ça, c'est-à-dire à consulter le code source, à modifier le code source, à distribuer, etc. Bien. Donc maintenant, euh, bah, basculons un petit peu sur cette histoire d'application web. Et euh, qu'est-ce que ça va changer d'avoir des applications qui utilisent le web comme plateforme plutôt que des applications plus traditionnelles. Euh, moi, tel que je le vois, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, euh, le web, c'est un petit peu devenu la nouvelle plateforme universelle euh, pour les développements d'applications. C'est-à-dire que lorsque je me pose la question de dire « je vais mettre en place une application », eh bien, une, une façon très courante de le faire est de dire ben, « je vais faire une application web ». Ce qui veut donc dire que euh, la plateforme sur laquelle je vais déployer mon application est une plateforme qui est constituée à la fois d'un serveur web, et d'ailleurs de mon serveur web a priori, et puis du navigateur de l'utilisateur. Le déploiement de cette application va du coup consister uniquement à déployer le code sur le serveur. Et donc, euh, ça va réduire très fortement euh, la, la problématique de déploiement, mais on va en reparler. Et puis l'exécution de mon code, là aussi, va être très différente, puisque euh, pour exécuter mon application, eh bien, ça va consister à ouvrir mon navigateur et puis à accéder à l'URL du serveur pour déclencher à la fois la récupération du code client et l'exécution du code client et serveur à la volée. Euh, et ça, ça va notamment avoir comme. Euh, ça, ça offre la possibilité de commencer à réfléchir en plus nos applications différemment en disant finalement plutôt que de proposer une application, je pourrais envisager de proposer un service. Mais la question de, euh, de proposer un service change aussi euh, des choses du point de vue de la disponibilité. Parce que lorsque j'ai l'application chez moi sur mon ordinateur, je l'exécute lorsque je le souhaite alors que lorsque l'application est euh, sur un serveur qui n'est pas chez moi, le serveur euh, sur lequel il est déployé, eh bien la disponibilité dépend de la disponibilité du serveur. Et donc si l'éditeur du logiciel décide que maintenant il n'est plus disponible, bah, il n'est plus disponible. Euh, autre euh, point qui change à mon avis euh, lors de ce basculement, c'est que euh, ben, on va basculer de données qui étaient classiquement stockées localement vers des données qui sont dans la plupart des cas stockées à distance, sur l'infrastructure de, de, de, de, de l'éditeur, de logiciel, en gros. Qu'est-ce que ça entraîne, ce truc-là Alors, du point de vue euh, du développement, du point de vue des de, de, de, de développeurs, euh, on peut voir ça comme une forme de simplification. Ben maintenant, j'ai plus qu'une seule plateforme à prendre en compte, c'est-à-dire qu'il faut que je sache comment fonctionne un serveur web, il faut que je sache comment fonctionne un navigateur web, et euh, ça me suffira pour, euh, pour travailler. Euh, de la même façon, euh, bah, je n'ai plus qu'un protocole réseau à connaître et euh, HTTPS devenant le protocole euh, unique de euh, communication client-serveur. Euh, J'ai aussi euh, bah, une bien meilleure maîtrise, euh, notamment associée à ce truc-là, et puis associée au fait que probablement que le, tout ce qui se passe sur le côté serveur, eh ben, ça se passe sur euh, ma machine. Donc, je suis administrateur et je sais exactement ce qui s'y passe. Euh, J'ai aussi euh, une grande simplification, et à mon avis, c'est ça le, le point clé euh, du succès des applications web, c'est que du coup, je n'ai plus besoin que de déployer une fois mon application sur le serveur. Les mises à jour, euh, et notamment les mises à jour du code qui va s'exécuter sur le client, sont faites automatiquement puisqu'elles sont récupérées à chaque accès, et euh, quasiment instantanément. Donc moi, je déploie mon code sur le serveur, et hop, les mises à jour sont faites chez tout le monde. Euh, peut-être une hypothèse, alors là, c'est plus hypothétique, mais peut-être que, euh, finalement, euh, ce développement des applications web, ça a aussi regroupé euh, plus de développeurs sur une seule plateforme, et donc on a peut-être un regroupement de la communauté des développeurs dessus, qui va peut-être entraîner plein de, de, de changements euh, dont on va parler euh, un petit peu plus tard. Alors, c'est pas que euh, des avantages hein, de, du point de vue du développeur de passer sur des applications web. Euh, effectivement, mes, mes possibilités sont un peu moindres, puisque bah, je suis limité à ce que me permet de faire euh, le navigateur sur le côté client, et il ne me permet pas forcément de faire tout ce que je pouvais faire à des, avec des applications classiques. Il reste encore quelques problèmes de compatibilité. Tous les navigateurs ne permettant pas forcément de faire exactement la même chose, ou en tout cas n'ayant pas forcément exactement le même comportement, mais c'est quand même largement euh, plus facile. Euh, autre changement, et bien sûr, une application web. Euh, mon application en fait est multi-utilisateur par défaut. Euh, J'ai rien de spécial à faire pour qu'elle le soit. Et euh, du coup, puisqu'elles sont multi-utilisateurs par défaut, mais en fait, on a une généralisation du fait d'envisager les applications euh, non plus comme ayant un utilisateur, mais comme ayant des utilisateurs, utilisateurs ayant potentiellement des rôles différents par rapport à cette application. Et donc, ben, je me retrouve à devoir arbitrer euh, potentiellement des utilisateurs qui peuvent avoir des intérêts divers. Parce qu'il est possible que certains utilisateurs aient besoin de fonctionnalités et que ces fonctionnalités, elles aient un impact sur les autres utilisateurs. Et donc, est-ce que moi, en tant que développeur, je me pose la question de dire « oui, mais si j'offre ça à certains utilisateurs, ça occasionne cet autre élément ?» Je ne sais pas, par exemple, probablement que l'équipe marketing serait très contente de savoir exactement tout ce qui se passe sur le site web, de qui a cliqué sur quoi à tout moment. Et en même temps, peut-être que les visiteurs du site, eux, n'ont pas nécessairement envie qu'on sache tout ce qu'ils ont fait sur le site, aussi précisément. Euh, autre point, et c'est notamment à mon avis une, une question euh, liée à cette histoire de regroupement communautaire, c'est que finalement, eh bien, comme il y a beaucoup plus de monde qui travaille sur cette plateforme web, eh ben, on a apparition de, de beaucoup plus de, de possibilités en termes de dépendance. C'est-à-dire que je ne suis plus, euh, et même de moins en moins, obligé de développer moi-même euh, toutes les fonctionnalités. Je peux m'appuyer sur euh, des morceaux de code existants dans la communauté pour euh, pour réaliser les fonctionnalités que j'ai envie de faire. Euh, bah de plus, ça s'est assorti de l'apparition de gestionnaires de, de dépendances très performants, comme Composer, pour, dans le, qui est le, le, le gestionnaire classique dans le monde de PHP, donc que vous devez connaître, de NPN ou Yarn dans les mondes JavaScript, et puis de tout un tas d'autres dans les, les autres mondes. Euh, qui fait que finalement, bah, l'utilisation de dépendances, ça devient euh, très pratique, du point de vue de, de l'utilisateur. Du point de vue du développeur, pardon. Et euh, peut-être que la question, c'est que ces dépendances, euh, des fois, est-ce que ce sont euh, des dépendances type bibliothèque, c'est-à-dire est-ce que ce que je fais, c'est récupérer du code qui va être euh, intégré dans mon application, ou en fait, est-ce que mes dépendances, ce sont plutôt des services C'est-à-dire, est-ce que ce que je fais, c'est plutôt d'aller utiliser le service fourni par quelqu'un d'autre, et donc euh, forcer mes utilisateurs à aller indirectement euh, utiliser un service tiers Cette multiplication et cette facilitation euh, d'utiliser les dépendances, euh, c'est à la fois très sympa pour le développeur, mais en même temps, euh, ça voudrait dire que finalement, bah, lui va se retrouver en charge à devoir se poser des questions d'utilisateur à ce moment-là, et peut-être se dire, est-ce que je suis allé auditer le code de toutes mes dépendances Est-ce que je sais exactement ce que font mes dépendances Précisément, est-ce qu'elles ne font pas euh, et puis, peut-être qu faudrait que je me pose la question, euh, dans quel but Est-ce que j'amène ces dépendances dans mon projet Est-ce que euh, c'est pour apporter des fonctionnalités à l'utilisateur ou est-ce que c'est plutôt pour euh, me faciliter la vie de développeur Autre angle qui me semble intéressant, bah, c'est de se poser la question euh, en termes d'infrastructure. Mes applications web euh, vont très grandement me simplifier euh, mes prérequis, puisque du coup de quoi est-ce qu'ont besoin les utilisateurs pour pouvoir accéder à mon application Et bien en fait, en gros, ils ont besoin d'une un, machine quelconque faisant tourner un navigateur web. Euh, d'ailleurs, ça, ça amène même potentiellement euh, l'idée, la question de dire euh, peut-être peut-on du coup simplifier les équipements utilisateurs Et on a vu d'ailleurs plusieurs euh, pistes dans cette, euh, cette direction-là, qui était de se dire... Euh, ben finalement, puisque du point de vue logiciel, euh, le seul truc dont j'ai besoin, c'est un navigateur, ben peut-être que je peux me contenter d'avoir un, une espèce de système d'exploitation minimale euh, qui consisterait juste à, des, à, à lancer un navigateur. C'est par exemple les, les hypothèses de Chromium OS, de Chrome OS, de Firefox OS. Euh, peut-être que même on aurait besoin d'équipements de, de, moins puissants pour les utilisateurs. Alors ça, c'est peut-être en train de devenir moins vrai, puisque... Euh, on déporte peut-être de plus en plus de traitements côté client. Euh, mais surtout, ce que ça occasionne, enfin, surtout, ce que ça occasionne du point de vue euh, des utilisateurs, finalement, c'est un éloignement, voire une invisibilisation de l'infrastructure. Lorsque mon application tourne uniquement sur mon ordinateur, eh bien, je sais de quoi elle a besoin pour fonctionner. Elle a besoin de mon ordinateur. Et du coup, si mon ordinateur n'est pas suffisant, je suis obligé d'en acheter un plus performant pour le faire tourner, bref, j'ai une bonne visibilité de ce qui se passe. Euh, là, bah, voilà, mon application, bah, globalement, elle tourne dans le cloud, c'est-à-dire on ne sait pas trop où. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire de faire tourner mon application Et peut-être qu'aujourd'hui, il euh, bah, y a peut-être des, des, utilisat des, des utilisateurs qui euh, pourraient raisonnablement se poser la question, mais qu'est-ce que le, mon utilisation de cette, implication, de cette application implique en termes de consommation énergétique, en termes de euh, consommation de matières premières, euh, combien d'ordinateurs sont nécessaires, quoi. bref, et tout ça, bah, en tant qu'utilisateur, je le vois euh, quasiment plus. Moi, je ne constate que ce qui arrive chez moi. Euh, autre euh, vision, euh, peut-être, de ce que ça implique pour les utilisateurs, alors, ça a aussi plein d'avantages hein, d'avoir de, de, des applications web. Déjà, bah, je n'ai plus besoin d'installer l'application je clique sur un lien et j'accède à mon application. De la même façon, mon application est euh, tout naturellement nomade. Et donc, euh, je peux y accéder depuis mon ordinateur, et puis euh, l'instant d'après, y accéder depuis mon ordiphone, et puis depuis un autre ordinateur, et euh, j'ai la même application euh, partout. Voire même, je peux me poser la question de mon point de vue, de me dire, bah, est-ce que j'ai encore besoin d'avoir différents équipements Peut-être que euh, ma tablette peut devenir mon équipement unique pour accéder à toutes mes applications. Mais du coup, il bah, y a aussi tout un ensemble euh, d'inconvénients. Euh, bah, notamment, en tant qu'utilisateur, euh, j'ai bien souvent perdu complètement euh, le contrôle sur mes données. Mes données sont stockées sur une machine qui n'est pas chez moi. Euh, je n'ai plus euh, la possibilité de savoir quel est le code qui est exécuté dessus. Bref. Euh, voilà, bah, l'audit de code est euh, à peu près impossible. Et puis, j'ai plus beaucoup de contrôle sur euh, le code exécuté et sur les modifications. Voilà, Sur une application web, euh, envisager de l'adapter euh, à mon besoin à moi, euh, c'est potentiellement difficile. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait euh, envisager euh, ou... Est-ce que, de... Est que la vision du logiciel libre... Euh est encore pertinente dans ce cadre-là. Euh, et donc, peut-être se poser la question, mais du coup, qui contrôle l'exécution Alors, l'exécution, maintenant, elle est double. Euh, J'ai une exécution euh, qui se passe sur le serveur web. Et donc, euh, bah, côté serveur, et notamment euh, sur tout ce qui est euh, application en mode service, bah, là, c'est devenu complètement impossible en pratique. C'est-à-dire que je ne sais pas du tout euh, quel est le code qui est, qui est exécuté, il m'est parfaitement impossible de modifier quoi que ce soit dans ce code. Euh, le code peut être euh, modifié à tout moment par l'équipe de développeurs, sans même que je sois au courant. Et d'ailleurs, même si, euh, si c'est open source. Parce que quand bien même le code euh, disponible serait lisible, euh, je n'ai aucune certitude sur le fait que le code que je vais lire est exactement le code qui est exécuté. Puisque justement, c'est sur une, une machine qui n'est pas la mienne. Donc l'exécution est complètement en dehors de ma portée euh, sur ce, sur ce point-là. Et puis sur le côté client, alors on pourrait se dire il y a une partie du code qui est exécutée chez moi. Euh, et ben C'est un peu particulier parce que euh, du fait que euh, ça va être euh, dans la quasi-totalité des cas du JavaScript, euh, on pourrait considérer que le code JavaScript, il est open source de fait. Puisqu'effectivement, euh, lorsque euh, je vais euh, récupérer des scripts sur le serveur pour les exécuter chez moi, et ben ces scripts, ils sont interprétés. Donc ce que je récupère, c'est effectivement le code source. Mais, euh, mais euh, en tout cas, dans une utilisation classique du web, eh bien, cette consultation ne pourrait avoir lieu qu'à posteriori. Parce que dans le mode de fonctionnement classique d'un navigateur, ce qui se passe, c'est que mon navigateur récupère le code et exécute le code directement. Il ne me propose pas de dire, je viens de récupérer ce code-là, peut-être est-ce que vous avez envie de le lire avant qu'on l'exécute Non, en fait, il l'exécute directement directement. Euh, et donc, à la limite, le seul truc que je peux faire, c'est voir après qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et puis, euh, et puis finalement, ce n'est pas si euh, assuré que je puisse le lire, puisque éventuellement, il y a des techniques euh, de, pour améliorer les performances. Par exemple, il peut y avoir eu de la minification qui a été faite, c'est-à-dire, grosso modo, on a écrasé le JavaScript euh, en euh, remplaçant tout ce qui prend de la place par quelque chose qui prend moins de place, qui se traduit tout naturellement par le fait que mon code va devenir très compliqué à lire, voire euh, il a été mis en place des stratégies, de, de on parle d'obfuscation, hein, c'est-à-dire de, de, de fait de rendre volontairement le code illisible, et puis peut-être même avec le développement de WebAssembly, là, donc cette, cette éventuelle alternative à JavaScript euh, qui va viser à, à envoyer du binaire, bah là, ce sera de, on sera redevenu sur du code naturellement euh, très difficile à analyser. Et donc, euh, et donc bah, en conclusion de tout ça, eh bien, euh, moi, ce que je voulais euh, voilà, vous amener, c'est cette question de dire, finalement, le basculement vers des applications web, ça, va en, ça entraîne de nombreux changements. Certains sont, euh, sont tout à fait euh, agréables, sympas, et euh, très cool pour les développeurs, et euh, des fois très cool pour les utilisateurs aussi, mais certains sont potentiellement problématiques. Et notamment, bah, peut-être, euh, voilà, cette question du renforcement, du contrôle des développeurs sur le code exécuté. Les utilisateurs ont très largement perdu la main. Sur quand est-ce qu'ils peuvent exécuter l'application Quel est le code qui est exécuté euh, Bref, les développeurs peuvent choisir le code exécuté et le modifier à tout moment. Et puis, plus que la question de juste le code qui est exécuté, on a la question des données qui vient de rentrer dans le jeu aussi, puisque maintenant, eh bien, souvent, mes données sont en plus stockées directement chez le fournisseur du service, et donc j'ai perdu en tant qu'utilisateur le contrôle sur mes données. Je suis euh, plus ou moins obligé de fournir les données, de partager les données, mes données, avec euh, l'éditeur du logiciel euh, pour pouvoir accéder à l'application. Et ça, bah, ça, ça affaiblit tout naturellement les, les, les, les propositions du logiciel libre. Ouais. Donc, peut-être, peut-on se poser la question, et eh bien, euh, en tout cas, si on s'intéresse à ces questions-là, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, essayer de, de, co de, de corriger euh, ce problème Alors, quelques pistes, peut-être. Alors, soit on peut se dire, finalement, qu'on bah, fait confiance aux développeurs, que euh, les développeurs sont des gens responsables, que... Euh, globalement, leur boulot consiste à euh, développer des choses au service des utilisateurs, et que donc, dans ce cadre-là, eh bien, il euh, n'y a pas de raison que euh, le code que j'exécute ne fasse, pas, fasse des choses que je n'ai pas envie du point de vue utilisateur. Et euh, d'ailleurs, en se disant que, bah, dans le pire des cas, euh, si euh, l'application ne me convient pas, eh j'ai toujours la possibilité de ne pas l'utiliser. Euh, ou alors... Eh bien, on peut se poser la question euh, de se dire euh, « est-ce qu'on ne pourrait pas euh, envisager de euh, repartager euh, un peu le contrôle avec les utilisateurs ?» Alors là, peut-être qu'il y a des approches légales, et notamment, euh, bien euh, probablement que ce que nous propose RGPD, c'est un petit peu les choses qui, qui vont dans ce, dans ce courant-là, en disant... Euh, ben finalement, les données des utilisateurs euh, du point de vue des développeurs, ben vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez avec, il faut euh, un cadre, notamment, il faut que les utilisateurs soient d'accord, euh, que vous leur indiquiez pourquoi est-ce que vous les, vous les euh, collectez, euh, quelle est la visée des traitements que vous allez mettre en place, bref, tout, euh, ben tout l'arsenal que RGPD euh, euh, déploie. Et en même temps, ben, euh, comme... Euh, on a basculé, bah, peut-être qu'il va, va falloir aussi développer, si on veut que ça, ça marche, euh, des vérifications. Parce que du coup, l'audit de code ne pouvant plus être déporté sur les utilisateurs, eh bien, il va nous falloir des, des organes. Alors, C'est peut-être le rôle des, des CNIL euh, de s'occuper de ça. Euh, autre possibilité, eh euh, peut-être rebasculer sur un mode application et dire que, ben, on va dire que le serveur, c'est plus nous, que, euh, en tant que développeur, et que donc ce qu'on va fournir, c'est plus un service, mais c'est une application qui, effectivement, utilise le web. Ce qui voudra donc dire que l'utilisateur va devoir installer, euh, y compris la partie serveur chez lui et donc peut-être bah, des stratégies autour de l'hébergement, en se disant que chaque utilisateur va pouvoir installer son propre serveur web, son application sur son serveur web, et que donc les données, finalement, resteront chez lui. Euh, alors ça, évidemment, c'est pas si simple, hein, parce que ça suppose euh, maintenant qu'en plus d'être euh, en mesure d'installer, ben, quelque part, l'utilisateur va devoir devenir un petit peu administrateur système, hein, et donc euh, savoir comment est-ce qu'on installe un serveur web, etc., ou peut-être euh, des approches fédératives autour, autour de ce truc-là, c'est-à-dire que si euh, moi, en tant qu'utilisateur, je ne peux pas, euh, peut-être parce que je ne sais pas, euh, déployer euh, l'application chez moi, et eh bien peut-être qu'elle peut être déployée chez quelqu'un que je connais et qui n'est pas très loin de moi, et donc euh, avec qui euh, la relation va être très différente euh, de celle que je peux avoir avec un fournisseur de services global pour qui je, je ne représente pas grand-chose, alors que là, bah, je le connais, je sais ce qu'il fait, éventuellement, je peux lui poser des questions. Ou alors, est-ce qu'on envisage de dire, finalement, les applications web, ce n'était pas une bonne idée euh, Bref. Voilà. Euh, donc, bah, c'était un petit peu ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Donc, un... quelques éléments sur la façon que moi, je... Euh, avec laquelle j'analyse ce que c'est que le web aujourd'hui, euh, les questions, ça me soulève, et peut-être euh, voilà, voilà, partager les questions avec vous et euh, bah, que vous me disiez ce que vous en pensez. Et donc, peut-être avez-vous des questions, puisqu'il nous reste quelques minutes. Et en tout cas, euh, merci de votre attention. Eh ben, merci, merci, Romain. Donc, euh, ouais, on va voir si on a des questions. Hop. Il y a quelques questions. Ah, non, alors, est-ce que tu as des recommandations pour se tenir au courant des initiatives du libre euh, dans le web? Alors en, en France, on a une association qui s'appelle Framastoft qui travaille beaucoup autour de ce truc-là. Donc je pense que vous pouvez aller lire ce qu'il raconte. Il y a plein de choses sympas à voir. Euh, probablement se rapprocher de la quadrature du net, qui, euh, bah, qui est une association qui explique de la de la de, bref, de justement de reposer le contrôle. Euh, de nos outils numériques euh, du point de vue de l'utilisateur. Euh, et puis, bah, sans doute la Free Software Foundation, euh, sa version Europe, sa version euh, euh, internationale. Voilà, sans doute plein d'autres auxquels je ne pense pas. mais euh, Il y a quand même une contrepartie, c'est l'anonymisation possible mais difficile sur le web. Euh, alors, je ne sais pas si c'est vraiment une contrepartie, parce que pour le coup, quand j'exécute mon application chez moi, comme je communique avec personne, je suis beaucoup plus anonyme que ce que je peux faire quand je communique avec... Euh, alors après, c'est envisageable, l'anonymisation. Concrètement, c'est difficile en pratique. Euh, effectivement, il y a Tor qui, qui marche, en tout cas qui rend très difficile le fait de, de, de trouver qui fait les requêtes, mais ça ne se fait pas non plus... Euh... Enfin, ce n'est pas gratuit, quoi. C'est-à-dire que bah, si je passe Pastor, déjà, mes performances vont en prendre un très gros coup. En plus, c'est pas si simple à mettre en place. Euh... Bref, euh... est-ce qu'il est possible de déduire qu'au plus les développeurs euh, d'applications ont le travail simplifié, au moins ben, Je sais pas si c'est si simple que ça, en fait. En tout cas, moi, ça m'apparaît comme étant une de ces conséquences du web, mais on pourrait faire ce qu'on fait avec le web avec d'autres choses, hein. Donc, c'est peut-être une conséquence, mais ce n'est pas forcément euh, quelque chose qui va être euh, euh, le cas tout le temps. Euh... Bref. Bien. Euh, bah merci beaucoup pour vos questions. D'autres questions, peut-être On reste un petit peu dans la salle si jamais il y a besoin. Merci à vous tous, en tout cas. Merci, à vous Merci beaucoup. Bah, je vous en prie. J'espère que ça vous a intéressé. Voilà, Sébastien vient de partager le lien pour la prochaine conférence. On reste encore un petit peu. Hein, si vous voulez encore poser des questions, on attend que tout le monde soit sorti et puis hein, on clôturera le, la session. On va remettre un peu la ventile. <rire> bah, si y en a quelques-unes qui se sont ouvertes, c'est déjà bien, du coup. <rire> Après, chacun fait son chemin là-dedans et puis fait ses choix. Oui, effectivement. Merci Florian de le rappeler. N'oubliez pas de, de donner votre avis sur les conférences. Ça fait toujours plaisir, surtout à nos intervenants, qui leur permet d'avoir un retour. Bien, et ben, en tout cas, merci beaucoup. Euh, ben, bon courage et amusez-vous bien pour la suite des conférences de la journée. Et puis, ben, peut-être, à une prochaine fois. Merci, Diana.